Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'auditorium du Pôle des Langues et Civilisations ou la BULAC, la Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations, vous accueille à l'occasion de la 43e édition du Cinéma du Réel, le festival international du film documentaire qui se déroule cette année du 12 au 21 mars. La Bulac vous propose chaque année, en tant que lieu associé du festival, sa sélection des films de la compétition qui sont en lien avec les aires géographiques et linguistiques couvertes par ses collections. Donc, cette année, le fil rouge de la, de la sélection s'intitule Paysage entre effacement et réinvention. Et comme nous ne pouvons pas vous accueillir dans cet auditorium pour les traditionnels débats après la projection, nous vous proposons cette année une édition 100% en ligne et des discussions avec les réalisateurs, des chercheurs et des étudiants, librement accessibles en ligne dès la première diffusion sur Canal Réel, la chaîne du Festival, voilà, de chacun des films de notre sélection. Et donc à l'occasion de la diffusion de Fedora, nous accueillons euh, donc Julie Dabensour, euh, donc, dont le film sera diffusé sur Canal Réel les 17 et 18 mars. Donc vous êtes euh, réalisatrice et auteur. Euh, vous avez réalisé Parade avec euh, Thomas Bauer en, en 2013, Dedans Dehors en 2008, Au pays des voyelles en 2002. Et en tant qu'auteur, vous avez écrit Vie et mort des Aoussiens suivi de « Hantise du scénario » chez Postédition en 2015, « Réactivation du geste », un ouvrage collectif publié chez Le Gag Presse en 2010. Vous avez dirigé avec Thomas Boer la collection de livres « Faux raccords » aux éditions Le Gag Presse et Postédition. Et vous enseignez « Le cinéma et la théorie des arts, de théorie des arts à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris ». Donc vous êtes euh, accompagné euh, pour ce débat euh, de Martin Goutte, qui, qui est maître de conférence en études cinématographiques à l'université Sorbonne-Nouvelle, euh, de Marion Slitin, chercheuse postdoctorale en anthropologie à l'EHESS et au Mucem. Euh, vous êtes spécialiste des interactions entre art et politique dans le monde arabe contemporain. Et Claire Vernet, notre étudiante en master cinéma et audiovisuel à l'université Sorbonne-Nouvelle. Donc, nous allons voilà, vous proposer une discussion. Donc, je crois que c'est Martin Gout qui va commencer à poser sa première question à Judith Abelsour. Merci beaucoup. Euh, bonjour. Euh, et d'abord, bah, vous dire que je suis ravi de participer à, à, à ce débat, même si c'est vrai que ça fait étrange de, de, de commencer un débat sans public. On, on s'habitue de plus en plus à ce genre de, de circonstances particulières, mais finalement, c'est l'occasion d'essayer. Et euh, oui, bah, vous dire que je suis ravi parce que j'ai beaucoup aimé le film. Remercier Claire qui a eu l'idée de, de, de faire appel à moi pour participer au débat. J'en suis, suis ravi. Peut-être commencer par vous poser une question qui permettrait de peut de situer le, le projet même du film euh, en lien avec vos activités et d'auteurs et de réalisatrices, comme c'était rappelé euh, à l'instant, euh, en, en partant du, du point de départ, qui serait le titre, Fedora, qui emprunte emprunté à, à la littérature, et à la façon dont d'emblée le film, alors même qu'on est justement dans un champ documentaire qui s'y prête pas systématiquement, articule comme ça la littérature et le cinéma, la, la question de l'écriture, du langage, qui revient après tout au long du film, et de la langue qui revient tout au long du film bah, je vous remercie euh, beaucoup de votre question, puis euh, je suis ravie également d'être là et de vous rencontrer, puis de pouvoir échanger euh, avec euh, des, des prismes d'analyse aussi variés euh, à propos de ce film. Euh, alors, en effet, euh, le film s'intitule Fedora, et donc le, le titre est emprunté à, à, aux villes invisibles de Italo Calvino. Donc, euh, Fedora est une des villes invisibles, et euh, c'est une des... Euh, des villes désir du, du, du livre, puisque les villes sont divisées comme ça en plusieurs attributs. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, euh, le, le projet euh, du film est né donc, du, du désir de rendre compte d'un projet d'exposition qui, qui n'a pas eu lieu. Et. Euh, et assez rapidement, quand j'ai voulu rendre compte de, de ce projet d'une façon documentaire, euh, je me suis rendu compte que ça allait être très, très difficile en fait, à, à mettre en place, puisque la personne qui était à l'initiative de ce premier projet, donc Jack Perséquian, a refusé d'apparaître physiquement dans, dans le film. Euh, donc je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir filmer de façon documentaire ce projet qui, qui n'était pas advenu. Euh, mais en revanche, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir euh, filmer euh, la première exposition qui allait se mettre en place dans ce musée qui donc n'était pas ce, ce premier projet. Donc je me retrouvais à, à filmer un, une réalité euh, documentaire tout en voulant en évoquer en même temps une autre. Parce qu'évidemment que cette réalité documentaire qui, avait lieu, qui allait avoir lieu sous mes yeux m'intéressait, mais je souhaitais euh, travailler sur, euh, euh, arriver à montrer... Euh, ces, ces deux réalités de façon concomitante. Et, euh, et donc, je n'allais pas pouvoir euh, en, en documenter une de façon classique, on va dire. Euh, donc, je me suis retrouvée dans la position de devoir euh, inventer une sorte de dispositif euh, documentaire pour rendre compte d'un projet qui n'était pas advenu. Et donc, c'est là que, euh, bah, que j'ai eu recours à, la, à cette dimension euh, littéraire, euh, puisque... Euh, Finalement, euh, cette euh, ce, ce, ce livre de Calvino rencontre euh, comme ça de, de villes utopiques euh, qui précisément sont des villes euh, imaginaires qui euh, ne sont pas euh, réellement ancrées dans un territoire, mais qui justement rejouent un, un rapport utopique au, au territoire. Et euh, donc c'est euh, du coup ces textes. Euh, voilà on fait une sorte enfin, sont devenus une sorte d'évidence et, et, et j'ai décidé de, de m'en servir pour euh, arriver à rendre compte de, de cette réalité euh, non avenue et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allée rencontrer l'architecte euh, en Irlande l'architecte du musée et euh, donc j'ai fait un premier entretien avec lui quand je faisais comme ça des recherches autour de, de ce musée et euh, assez étonnamment, euh, en fait, quand on lui avait demandé de concevoir euh, le musée, euh, il a comme ça rassemblé toute une matière pour commencer à réfléchir à comment il allait euh, travailler, construire ce, ce lieu. Et euh, dans, le, dans le dossier, parce que je vais accéder comme ça à do ces documents de travail, euh, lui avait sélectionné la ville de Zahira dans euh, le livre de Calvino, qui est donc non pas une ville désir, mais qui est une ville mémoire. Enfin, et donc dans Zahira, le texte est très beau parce que, euh, Italo Calvino décrit euh, cette ville à construire en disant, bah en fait, pour évoquer la mémoire, euh, c'est pas tant les dimensions, c'est pas tant la mesure précise des choses, mais c'est les relations entre les choses qui font le paysage et qui font le, le rapport à la mémoire. Et donc c'est comme ça que je me suis replongé dans les villes invisibles que, que j'avais lu plusieurs années avant, et puis euh, en lisant Feudora, bah voilà, il y a quelque chose qui s'est euh, imposé euh, parce que c'est une ville euh, euh, c'est une ville donc, où le musée est central, en fait, c'est une ville-musée. Et euh, ce musée euh, contient donc des bulles de verre. Alors, ça, on, on pourra en reparler parce que cette forme comme ça de, de la bulle de verre, euh, bah, finalement, ça évoque euh, le rapport à la mondialisation. Et c'est quelque chose qui est aussi présent dans, dans le film. Et puis, euh, après, quand on rentre dans le texte, la description décrit donc une grande, une grande ville de pierre une grande, grande enceinte de pierre mais qui contient des bulles de verre et chacune des bulles de verre en fait contient une sorte de maquette euh, qui euh, est une sorte de ville rêvée et mais à chaque réalisation de la ville rêvée c'est comme si était relancé le désir utopique en fait donc c'est ce rapport entre réalisation et utopie qui, et qui construit tout le texte et qui m'a qui m'a intéressé pour euh, pour le film Merci. Peut-être juste dire que, c'est si j'ai bien compris, le, dans le texte de Calvino, ce sont des villes conquises, par ailleurs, avec la question politique, quelque, enfin, imaginaire mais conquise, et que la question politique s'y pose d'emblée. Du coup, effectivement, merci euh, déjà pour l'invitation, et merci aussi pour cette question qui euh, me permet de, de, de vous interroger. Enfin, déjà, euh, bravo pour ce, pour ce très beau film euh, qui... Euh, Je qui offre une vision à la fois inédite et aussi décalée sur les représentations qu'on peut avoir des Palestiniens euh, aujourd'hui. Alors, je suis pas une spécialiste du cinéma, euh, mais un peu plus du, du contexte palestinien. Et donc, j'étais aussi très heureuse de, de revoir euh, tous les acteurs de, ce, de ces mondes de l'art que, que vous nous avez donné la chance, de auxquels vous, vous avez donné une voix, en fait. Et... Euh, et qui est une voix souvent invisibilisée. Donc euh, déjà pour ça, euh, ce, ce, ce film est, est très, très important. Et, et vous vous offrez du coup à travers ce film un, un portrait d'un un exemple atypique, donc d'un musée euh, qui est donc national, mais dans un contexte euh, d'absence de souveraineté étatique. Euh, et alors à travers donc une, une vision. Euh, qui pour moi est assez ethnographique, puisqu'en fait, vous, vous suivez des, des acteurs euh, et on sent vraiment que, que vous les avez appréhendés avec beaucoup de, de confiance et avec une, une juste distance euh, également. Et votre positionnement aussi n'est pas... Euh, euh, enfin, vous les avez vraiment laissés parler, en fait. Et donc, c'est aussi ce discours-là euh, émanant euh, direct de, de ces acteurs qui, qui sortent de, de votre film. Et votre film également permet de, de parler de manière plus large, en fait, de, alors à la fois évidemment de l'évolution de la scène culturelle palestinienne dans un contexte de domination coloniale, euh, qui est plus donc euh, mon, mon domaine de, de, de recherche. Mais ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant justement sur la question politique, c'est que le contexte géopolitique euh, est finalement euh, traité de manière hors champ. Euh, non, de manière euh, frontale, et mais ça ne veut pas dire du tout que vous l'invisibilisez. Au contraire, vous le rendez euh, encore plus saillant, en fait. Et donc, je pense, bah, notamment euh, à ce que ce, ce dont vous parliez sur le rapport à la mondialisation. Euh, mais votre film parle aussi de euh, la, la première scène. Alors peut-être je me trompe, mais la première scène, il me semble que un très beau plan avec donc euh, « Palestinian Museum euh, », le panneau qui, qui clignote. Et derrière, il me semble que c'est la colonie, euh, c'est une colline où il y a une colonie israélienne, derrière. Euh, mais donc de manière, voilà, euh, pas, pas directe. Ensuite, bon, alors tout, le, je trouvais très intéressant euh, le rôle de, que, vous, que vous donnez à l'archéologie euh, dans un contexte également... Euh, euh, d'occupation. Ce qu'on peut voir aussi dans votre film, c'est tout le développement du néolibéralisme en Palestine. Alors, vous l'évoquez vous avec des très beaux plans de, de paysages et de, de bâtiments en construction, euh, les panneaux publicitaires également, les billboards que vous, qui créent un peu des respirations dans, dans votre film. Donc, finalement, moi, j'ai un peu interprété votre film comme une, à travers donc cette entrée très, très enfin décalée, inédite et originale donc, de, de ce portrait de, ce, de ces musées à travers donc, ces acteurs, euh, finalement, vous nous offrez une sorte de métaphore euh, que je trouvais assez fidèle de la société palestinienne, en tout cas euh, aujourd'hui, et aussi euh, le parallèle avec, évidemment, la construction d'un musée euh, dans un contexte donc, de non-souveraineté étatique, et en même temps, euh, qu'on peut mettre en parallèle avec la processus, le processus de de construction étatique qui est euh, devenue de plus en plus irréalisable aujourd'hui. Et donc, finalement, le vide dont vous parlez euh, au début et le, la difficulté à, à, à créer cette, euh, cette exposition inaugurale et finalement à mettre en parallèle avec cette construction étatique euh, euh, menacée. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur... Euh, est-ce que c'est un parti pris, cette démarche de traiter donc cette, cette, cette dimension euh, géopolitique, mais de manière... Euh, Décalé, en tout cas en hors champ. Oui, bah, je vous remercie parce que c'est très riche tout ce, que <rire> tout ce que vous venez de, de dire. Alors, je vais peut-être euh, bah, passer en revue ça, certains oui, bien points bien et revenir, euh, revenir sur certains points. Euh, euh, bah, en effet... Euh, Déjà pour commencer sur cette question de la représentation euh, décalée euh, des Palestiniens, euh, en effet, euh, je, je pense que c'est vraiment un, un des projets du film parce que j'ai l'impression que euh, ce sont des, des voix et, et des positions qu'on entend assez rarement, en fait, euh, euh, évidemment dans, bah, dans l'espace euh, médiatique. Et euh, en fait, c'est né au, au départ euh, d'une recherche euh, bah, que j'ai menée, euh, notamment avec euh, Thomas Boire, avec qui, euh, bah, qui a travaillé au montage, et avec qui j'avais co-réalisé. Euh, Parade, le film précédent, où en fait, on avait fait tout un travail sur les archives en Palestine. On avait rencontré un certain nombre de chercheurs, tout ça, avant, ce projet, avant même que j'ai ce projet de, de film. Et euh, en fait, euh, on, a, on a été frappé en rencontrant... enfin, En fait, on travaillait sur cette histoire, cette question de l'archive manquante et de toutes les stratégies qui sont développées euh, par euh, les chercheurs, euh, que ce soit euh, des historiens, des géographes, voilà, on avait rencontré euh, des anthropologues, bon, ouais, toutes sortes de gens issus des sciences humaines, euh, qui euh, sont extrêmement euh, inventifs et parfois aussi proches de démarches artistiques ou qui peuvent avoir recours à la question de la fiction pour construire ce rapport à, à l'archive manquante. Et euh, ce qui euh, m'avait frappé lors de cette recherche, c'est euh, précisément à quel point il euh, bah, y a des engagements comme ça très euh, politiques. Euh, qui euh, euh, sont euh, extrêmement euh, précis, extrêmement construits, et qui arrivent à déjouer en fait euh, beaucoup des formes euh, euh, de revendications extrêmement nationalistes. En fait, c'est ce rapport entre une forme de résistance et une manière de déjouer le nationalisme. Et euh, il se trouve que euh, quand euh, en fait, je, le, le point de départ, je suis, je suis tombée sur un article dans la presse. Enfin, j'avais entendu parler de ce musée qui était en construction à l'époque. Ça, c'était en 2014-2015, quand, quand j'ai fait ce, ce travail. Euh, et euh, je suis tombée dans un, sur un article expliqué comme ça qu'il y avait eu l'inauguration d'un musée sans exposition. Donc, euh, bon, ça m'avait ça intrigué Puis comme j'avais entendu parler de ce musée, je me suis dit, « Ah, bah, tiens, c'est le projet dont on avait entendu parler à ce moment-là. » Et en fait, j'ai complètement retrouvé ensuite dans le musée, finalement, euh, cette même... Euh, cette même question d'une forme de résistance qui, qui déjoue le nationalisme. Et donc, c'est de ça, euh, enfin c'est ce qui m'a vraiment donné envie de, euh, de faire le film. Et euh, en effet, également, euh, ce que vous dites, tout, toute cette dimension paradoxale de, de ce musée, euh, qui euh, en effet alors est un musée euh, qui est, on va dire... À, prétention nationale, puisque c'est le musée de l'histoire et de la culture palestinienne, mais en même temps, il n'est pas financé euh, par l'autorité fi palestinienne, hein, il est financé par un, une fondation privée, donc euh, de, de Palestiniens qui vivent en, en diaspora, donc c'est une sorte d'organisation non gouvernementale, euh, mais il a cette visée nationale, et donc euh, voilà, il y a une sorte de paradoxe évidemment euh, très compliqué, euh, il y a aussi évidemment le paradoxe de construire un musée sans collection, euh, et puis un musée euh, qui n'est pas à Jérusalem, qu'aurait aimé être à Jérusalem, donc voilà, une sorte de paradoxe aussi euh, territorial. Donc ce sont évidemment tous ces paradoxes qui, euh, qui m'ont euh, intéressé Et euh, après, comme vous le dites, donc il y a ce choix en effet d'avoir une sorte de démarche euh, ethnographique, mais en même temps euh, sans cesse de raconter... C'est pour ça qu'il y a cette introduction qui est une sorte d'orientation ensuite du regard. C'est-à-dire que quand on est dans, dans cette démarche très ethnographique, il y a aussi, enfin, j'espère avoir créé aussi une sorte de. Euh, qu'on qu voit le, un autre projet sous ce qu'on est en train de regarder. Enfin, qui est une, comme, comme une couche, en fait, sous ce qu'on voit. Enfin qu'on voit quelque chose qui n'est pas là à chaque fois qu'on regarde quelque chose qui advient sous nos yeux. Donc cette dimension ethnographique, voilà, j'ai essayé de la construire en faisant voir aussi quelque chose qui n'est pas là en même temps qu'on qu regarde. Et en même temps, j'ai l'impression que ce premier projet qui n'est pas advenu, il advient quand même dans la réalisation, dans la mesure où, par exemple, il me semble que dans, la, dans les gestes, dans la fabrication... Euh, dans le soin apporté euh, euh, au, à la construction du paysage, etc., ben finalement, euh, cette utopie du premier, premier projet qui n'a pas lieu, elle a quand même lieu dans la réalisation. Donc, euh, c'est ça aussi. Que, il ne s'agissait pas de dire qu'il euh, y a un projet institutionnel d'un côté qui est à critiquer et de l'autre, il y avait un superbe projet. Mais c'est aussi d'essayer de voir comment, dans la réalisation de quelque chose qui se fait, se maintient quand même... Euh, Quelque chose qui n'a pas été retenu, mais, mais, qui est, mais qui reste là dans le rapport, à mon sens, à la façon dont bah, les, les, les gens qui construisent le Muget arpentent le jardin, arpentent le territoire. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est par le sorte de regard ethnographique que j'ai essayé de le, de le faire apparaître. Euh, alors après, ce que vous dites sur la question du hors-champ, euh, bah en effet, ça, c'était euh, très, euh, très frappant de voir comment, en fait, dans ce dans ce tout petit espace qui était donc euh, le musée mais surtout le jardin parce qu'en fait on est resté euh, alors ça le fait de rester dans le jardin au départ euh, c'est en fait au départ je voulais vraiment construire le film avec euh, l'intérieur du musée qui est l'institution et l'extérieur qui est pas l'institution et puis euh, enfin qui est moins institutionnel disons le jardin alors qui a été aussi très pensé par la paysagiste qui a construit le musée parce que aussi évidemment rendre hommage quand même à l'architecte à la paysagiste qu'on qu'on conçut quand même ces espaces et euh, euh, voilà c'est de ça aussi euh, dont le film je pense témoigne euh, et euh, enfin le, le jardin est quand même très euh, très frappant il rassemble toutes les euh, toutes les plantes de Palestine il est il est conçu en accord avec le euh, l'architecte ou la forme architecturale émerge du paysage, respecte le terrassement euh, traditionnel euh, du, de la construction du paysage palestinien. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, donc je, je, j ai, j ai, au départ, j'espérais construire le film euh, en arrivant à décrire euh, l'institution de l'intérieur. Et puis, en fait, ça n'a pas été vraiment euh, possible à chaque fois que j'obtenais de la de la direction du musée de venir filmer euh, vraiment euh, les réunions ou vraiment ce qui se passait au cœur de l'institution c'était toujours enfin il me laissait toujours filmer des moments où il se passait vraiment rien enfin en fait c'était pas intéressant donc euh, finalement je me suis rendu compte que c'était une fausse piste et que en fait il fallait assumer d'être que dans le jardin et on et finalement on voit l'exposition intérieure uniquement à la fin euh, voilà donc finalement le film s'est construit euh, comme ça au, au montage et, et donc, en effet, à l'extérieur, on voit du coup toute la société palestinienne qui est là concentrée parce qu'on a les artistes, les artisans, les ouvriers, enfin voilà, tous les gens qui participent à construire. Et donc, ce sont des classes sociales évidemment très variées avec chacun un rapport très différent et à l'art. Et au territoire et même à la capacité de circuler aussi euh, dans le monde ou pas, enfin, donc euh, chaque on voit qu'aussi l'identité palestinienne elle n'est pas une en fait, elle est, elle est multiple en fait, elle est extrêmement variée, et donc ça c'était évidemment hein, une donnée qui m'intéressait, et après évidemment il y a Israël, enfin, il y a évidemment la. Euh, le Israël qui, finalement, contrôle tout, tout en étant invisible, parce qu'on est dans la partie euh, où euh, Israël, normalement, n'intervient pas <rire> territorialement. Euh, mais évidemment, on sait qu'il y a des incursions constantes de l'armée israélienne. Et euh, finalement, euh, c'est la puissance d'occupation invisible, mais euh, constamment là, et qui, finalement, contrôle tout. Donc euh, voilà, le fait que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on est dans, dans, dans ces espaces donc euh, euh, donc bah, dans les enfin il me semble que dans la scène où le, le gardien surveille euh, euh, derrière ses écrans le musée où, où en fait finalement il n'y a rien à surveiller mais euh, c'est une inversion de, de la situation enfin euh, voilà donc euh, donc ça et, et, et évidemment c'était c'était déjà là et donc fallait le faire ressortir. Dans la, dans la construction euh, euh, du film et, euh, et ensuite donc, donc sur ce rapport entre musée et institution donc en effet il bah, y a ce personnage d'Emilio euh, Dabet qui est donc un euh, personnage qui est un chercheur en sciences politiques qui lui est euh, euh, chilien d'origine euh, palestinienne et donc lui on, on l'avait rencontré justement avant de faire le film pendant tout ce projet de recherche sur l'archive manquante donc, lui travaille sur les archives de la constitution palestinienne. Et, et en effet, c'est à travers lui que, que du coup, j'ai réussi à, à construire cette sorte de parallèle entre en effet la, la construction du, du, enfin, du musée et la construction de, de l'État. Et, et c'est le, le personnage qui permet de, de, de faire ce lien avec. Euh, euh, voilà pour après dans le montage il y avait tout le temps cette difficulté de ne de pas se laisser enfin de, de pas lui donner enfin que ce soit une voix parmi d'autres et que ce soit pas la voix du film et ça ça a été une difficulté euh, de, de construction euh, parce que j'avais toujours la, la crainte que sa voix soit la voix du film alors qu'il me semblait que voilà il fallait arriver à construire une sorte de pluralité des voix euh, et que c'était comme ça que le film allait pouvoir euh, euh, s'enrichir euh, euh, et, et rendre compte de la complexité, en fait, de, de, de ce territoire. Merci beaucoup. <rire> euh, moi, je voulais vous remercier aussi pour ce film que j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui m'a frappé euh, personnellement, c'est euh, la variété des dispositifs qui s'alternent dans le film et qui se font écho. Euh, et finalement, de manière très cohérente, il y a toujours euh, un fil rouge autour du propos et du récit. Je trouvais ça assez surprenant au départ, le changement de, de dispositif entre des entretiens face caméra à certains moments et des moments de direct de, où on voit la ville ou même la ville, l'installation du, du musée. Et, et dans tout ça, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est la présence du vide dans tout le film et la, la contemplation de ce vide. Et je me demandais comment vous aviez appréhendé cette représentation du vide et notamment de l'effacement de la culture palestinienne à travers le temps et le paysage. Ce que j'ai remarqué, c'est la superposition des paysages et des cultures qui est évoquée dans le film, surtout avec l'archéologie, les fouilles archéologiques. Et je me demandais si vous aviez, en quelque sorte, pensé le film comme une forme de témoignage de l'histoire palestinienne, peut-être comme une évocation de ce qui n'est plus visible en fait, à présent, au moment où vous filmez. Voilà. Euh, oui, bah, je vous remercie. Euh... Alors... Euh... Bah, en effet, alors la question de, de l'hétérogénéité de la forme, ça a été assez compliqué parce que, en effet, euh, bon, euh, je voulais pas de voix off, ça c'était, enfin voix off explicative. Euh, donc, euh, bah, voilà, après il y a toujours euh, la difficulté d'arriver à faire comprendre <rire> euh, en partant uniquement de, de, bah, de de principes plutôt issus du cinéma direct. En même temps, euh, il y avait cette dimension plus, on va dire, euh, et, euh, à dispositif, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons plus littéraire, en effet, avec cette voix qui raconte le, le premier projet et le parallèle avec Fedora. Et en même temps, il y avait quand même l'institution qu'il fallait faire exister. Alors... Du coup, c'est l'unique interview, c'est le directeur que ben, je mets en position plus classique d'interview institutionnelle. Mais euh, c'est vrai que cette hétérogénéité des, des façons de, de faire a été un peu compliquée, en, en effet, à, à équilibrer et, et à faire que le film voilà, garde néanmoins une cohérence, parce que voilà, on a, le, le danger, c'est de basculer un peu le spectateur <rire> d'une sorte de régime esthétique à un autre et voilà, qu'on ne sache plus trop où on en est. Donc, euh, donc ça, ça a été un travail un peu long de, bah, de, de dosage et de construction pour que ce soit néanmoins euh, cohérent. Euh, alors après, cette question de, de l'effacement, euh, oui, bah, tout à fait, c'est vrai que c'est au cœur de... Euh, on retrouve en fait cette question de l'archive manquante, on la retrouve dans le rapport au paysage, enfin, dans cette question de, de l'effacement... Euh, euh, il y a on parle très bien de, de la façon dont euh, euh, voilà toute cette stratégie euh, d'effacement, euh, évidemment par les archives, mais aussi dans le rapport euh, dans le rapport au territoire, dans le rapport aux plantes notamment. Dans, enfin, euh, et euh, en effet, le fait que le, le directeur euh, au moment où, où j'ai tourné soit archéologue, euh, bah, finalement, c'était euh, Vraiment très intéressant parce que, pour le coup, ça ramenait cette question de, de, du rapport. En fait, euh, dans le film, euh, je, voilà je me suis dit qu'il y avait vraiment ce rapport très fort entre euh, creuser et ériger et entre construire et détruire. Et qu'en fait... Euh, euh, il fallait concevoir le montage bah, à chaque fois autour aussi de de ces éléments qui se retournaient en fait euh, quand on et, et il se trouve que bah, du coup dans le montage j'ai mis en relation bah, l'entretien de Marc Wood qui raconte son histoire et puis euh, la construction de l'œuvre de de Bob parce que euh, justement c'est une œuvre où les, cet artiste fait creuser <rire> dans la terre et euh, Finalement, là, il construit quelque chose, une, une œuvre artistique en, en creusant. Et, euh, et, la, et tout l'enjeu, évidemment, c'est de, de ramener cette mémoire, cette strate de, de la Palestine qui, qui apparaît quand on, quand on se met à creuser, mais qui est effacée, évidemment, par... Euh, par certains israéliens donc euh, donc toute cette question de, de, de creuser et d'ériger entre l'archéologie et, la, et le geste de sculpture euh, voilà une sorte de d'éléments euh, qui structurent le, le montage et euh, de même pour euh, voilà la, la construction la destruction avait puisqu'il se trouve aussi que pendant le temps de pendant le temps du tournage euh, donc c'est euh, le, le moment où euh, il y a eu les événements euh, autour des portiques euh, qui avaient été mis autour de la mosquée euh, Al-Aqsa, et donc ensuite, un euh, certain nombre euh, euh, d'événements qui ont eu lieu dans, dans les territoires, donc euh, l'attentat la, d'Alamiche, et puis ensuite, du coup, des maisons ont été euh, rasées juste en face euh, du musée, en fait. Donc le musée devient, devenait une sorte d'observatoire, euh, mais, mais ça se passait la nuit, en fait. C'était assez étonnant d'avoir comme ça... Euh, la nuit, ces événements, et puis le lendemain, euh, on arrivait dans le musée, puis euh, voilà, y avait ces <rire> constructions qui euh, continuaient. Euh, et donc, euh, ce rapport entre construction et destruction est, est là constamment, euh, avec, en dehors du musée aussi, tous ces bâtiments, je, juste pour revenir, <rire> parce que je me dis aussi que tout à l'heure, du coup, je, je suis pas revenu là-dessus, quand, quand vous parliez de ce premier plan, euh, où... où, où en fait, c'est pas une colonie euh, au, au, au loin. Euh, ce qui est étonnant, c'est que, euh, en fait, il enfin, on pense tout le temps voir des colonies dans le dans le film, euh, et c'est vrai que le territoire est couvert de, de colonies. Euh, mais euh, parfois, il y a aussi comme ça des, des constructions d'enclaves. De, de, de petites euh, enclaves palestiniennes qui sont entre construction et destruction et il y a aussi enfin c'est ce dont ce dont parle aussi euh, euh, Emilio sur euh, par moment aussi l'effet miroir euh, qui peut se jouer entre le, le colonisé et le colonisateur et donc en fait il euh, y a il enfin par exemple Emilio a cette grille d'analyse euh, qui consiste à dire que euh, finalement euh, toutes ces constructions euh, qui sont une sorte de pari économique de, du développement euh, de la Palestine euh, finissent par euh, détériorer finalement le rapport au paysage, comme certaines colonies le, le font aussi. Et En fait, on, parfois, on est dans un régime d'indétermination quand on voit comme ça au loin les choses dans le paysage. On ne sait pas si c'est une colonie ou si c'est une nouvelle construction qui se fait euh, et... Euh, euh, voilà, et donc il y a, il y a cette interrogation autour de, de ce choix économique qui est fait et euh, qui interroge euh, euh, bah, qu'est-ce qu qui reste de, de la possibilité de cette résistance qui pourtant est là et, et, et dont le film essaye de, de témoigner. Parce que voilà, moi j'ai vraiment été frappé par cette forme euh, de résistance euh, qui euh, est là à, à plein d'endroits de, de la société palestinienne, je trouve aussi bien. Euh, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, quand on travaille sur les archives, qu'il y a plein d'initiatives de personnes très populaires qui se mettent à collecter des archives de façon privée, et euh, que finalement, comme un chercheur qui peut le faire aussi avec une approche beaucoup plus euh, scientifique. Donc on voit qu'à plein d'endroits de la société palestinienne, il y, y a des formes de, de résistance, euh, et qu'en euh, même temps, il euh, y a une... Autorité palestinienne qui n'est pas toujours à la mesure de cette résistance populaire et qu'il y a aussi des choix économiques parfois qui, qui sont faits, qui sont aussi bien on le comprend, des tentatives aussi de, de sortir de ce contexte de colonisation qui parfois finissent par créer l'inverse de ce qu'elle souhaiterait mettre, mettre en œuvre. Mais euh, euh, voilà. <rire> Euh, je, je rebondirai, je rebondirai peut-être sur deux, deux points que vous avez évoqués. Le, le premier, c'est que j'ai été frappé que, que vous parliez, à, à partir des paradoxes, euh, à nombreuses reprises, de, de binômes creuser érigés, construire-détruire. Et, et en effet, on voit bien que le, le film joue beaucoup comme ça, d'alternance ou d'alternative. Euh, et, et les deux termes que j'ai retenus aussi, que vous avez utilisés par rapport à ça et qui, je trouve, font la, la, la force du film, c'est l'indétermination et l'interrogation. C'est-à-dire qu'on n'est jamais figé dans l'un des termes. Le, le, le film laisse toujours aux spectateurs la possibilité d'interpréter, de, de, de privilégier une voix ou l'autre, ou plutôt de considérer les deux, <rire> d'une certaine manière. Et le, le, le, un autre binôme qui est à l'œuvre, euh, ce qui rejoint pour ma première question sur la littérature, c'est plus le... Le bilôme entre le, le potentiel et l'actualisé, ou, ou ce qui pourrait être ou le, le, le film qui se joue au conditionnel, comme ça, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que euh, le documentaire est souvent défini, et à juste titre, hein, comme le, le cinéma du réel, et le fait de, de proposer du document, un documentaire qui soit l'art du conditionnel, ou de ce qui aurait pu être, etc., je trouve que c'est très, très riche. L'autre point qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est que ça rejoint une, une question que je voulais vous poser, c'est que vous avez dit, euh, l'utopie a lieu dans la réalisation. Et euh, c'est amusant parce que je pense que vous le disiez en vous référant à l'installation elle-même. Euh, et en fait, moi, dans le film, ça m'avait frappé dans le sens où ça s'applique au film lui-même, cette phrase-là. Et le terme de réalisation n'est pas anodin de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on voit bien comment le, le film, notamment, je pense, à ce moment où, où la grue euh, active justement les statuts que l'artiste voulait mobile, mais que les moyens ne rendent pas possible, euh, enfin, il n'est pas possible de l'actualiser comme ça comme œuvre. Finalement, c'est le film qui le fait, euh, de, de nous restituer comme œuvre, euh, l'œuvre initiale ou la volonté initiale de l'artiste, mais dans un entre-deux à nouveau, puisqu'on est toujours entre deux, entre euh, la mobilité et une forme dite de, de trace, enfin d'archive qui va rester. Et euh, je voulais savoir justement comment vous aviez pensé cette place du film par rapport aux œuvres, enfin comment il se situe dans ce dialogue entre les arts et les, et les artistes ouais. Alors, euh, bah, en effet, alors, sur cette question de binarité et de mouvement euh, constant, euh, oui, oui, parce que je, euh, en fait je, je pense que par rapport à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, de, de comment cette question du nationalisme est toujours déjouée, ou comment cette question de, de comment le vide, par exemple, le vide par, parfois se fige dans des... Enfin, se fiche dans des sortes de, de réflexes ensuite nationaux. Enfin, il peut y avoir une mémoire euh, du vide qui... Enfin, par exemple, euh, le, le projet du, du musée, au départ, euh, son, sa première version, en fait, en 97, euh, c'était d'en faire un, un mémorial de, de la Nakba. Et euh, ensuite, euh, finalement, euh, il y a eu... Beaucoup de il y a eu des, un, un groupe de, de chercheurs, de commissaires d'exposition qui sont rassemblés, et qui ont réfléchi sur vraiment ce que devait être ce musée. Cette première hypothèse a été évacuée et ensuite euh, ils ont vraiment décidé d'en faire euh, plutôt un musée qui euh, serait un musée de la diaspora euh, palestinienne en disant non, mais en fait il faut pas être dans la une sorte de copie finalement de ce que euh, Israël a pu faire aussi en termes d'architecture euh, mémorielle. Et, euh, et justement, en fait, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est comment, euh, euh, en un certain sens, en Israël, cette architecture mémorielle, enfin, selon moi, elle s'est figée. Euh, elle est évidemment plus que nécessaire. Je trouve que, enfin, euh, je trouve que beaucoup d'expériences sont assez magnifiques en termes du rapport au vide comme espace du, du souvenir et de, la et de la construction de la mémoire. Mais malheureusement, selon moi, elle s'est euh, figée dans des formes de nationalisme. Et, euh, et justement, même si là, c'est un événement, il ne s'agit pas du tout de comparer la Shoah et la Nakba, hein, ce pas du tout ça, Enfin, je veux dire, chacun a son histoire, mais bon, il y a un rapport à une histoire traumatique dans les deux cas, même si cette histoire relève d'événements différents. Euh, il me semble que, en tout cas, euh, je pense que c'est ce qui m'a touché dans ce, dans ce projet, euh, la mémoire, la construction de la mémoire euh, relève de, de, de enfin, par exemple dans ce projet du vide en fait, de commencer euh, l'inauguration d'un musée par un moment de vide qui pose l'événement traumatique, mais qu'ensuite les gens soient amenés à le remplir, le fait que ce soit euh, un, un musée finalement plein du vide, ce qui n'est pas la même chose, du coup ça remet justement quelque chose en mouvement du point de vue de l'identité, du point de vue du devenir, euh, du point de vue de la construction. Et justement, quelque chose qui ne fiche pas. Donc, euh, donc en fait, dans tout le film, euh, je, je pense que j'avais ce souci, même quand il y a des oppositions, même quand c'est construit sur des régimes d'opposition, de toujours être dans, dans, dans, le, dans le, la restitution du devenir ou du mouvement ou du processus. en fait. Parce que, à mon avis, c'est. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché, quoi, dans ce, euh, dans ce à quoi j'ai assisté et, et, et dans l'intention de départ de, de ce projet. Donc, ça, je crois que c'est euh, assez euh, important et du point de vue du rapport à, à la mémoire et euh, du point de vue du rapport au paysage aussi, les, le rapport aussi à l'arpentage, à, à, enfin, comment un territoire, ça se construit par le fait qu'on y habite, qu'on qu qu s'y meuve. Que, euh, voilà et, et ça c'est quelque chose que enfin dès le tournage à, à quoi j'ai essayé d'être attentif comment comment les gens marchent dans le territoire comment ils l'habitent comment ils l'arpentent, comment voilà et que, et que finalement le, le film devait témoigner de ça et, et donc c'est témoigner du, du mouvement de quelque chose qui est tout le temps en mouvement quoi. donc on est dans un huis clos mais ça bouge quoi <rire> euh, donc, euh, voilà, donc ça, c'est un, un premier point. Et pour répondre ensuite à ce que vous dites du rapport entre potentialité euh, et, et actualisation, enfin cette question du virtuel et du conditionnel. Donc, euh, donc en effet, euh, euh, euh, c'est ce, ce qui est frappant dans, dans ce texte de Calvino. Euh, et de voir comment ce rapport au, au virtuel n'est pas forcément euh, contradictoire avec l'actualisation de quelque chose. Et ça, du coup, bah, c'est quand même euh, euh, très, euh, très fort. Et il me semble que dans le film, en effet, euh, bien évidemment, on peut prendre le terme de réalisation au sens cinématographique, il me semble que dans le film, c'est l'espace sonore en fait, qui, porte, qui porte ça, euh, qui porte cette dimension. Et donc, c'est tout le travail euh, qui a été fait euh, sur les voix, euh, alors euh, sur la voix du début. Enfin, c'est tout le travail avec euh, Kabya donc qui est euh, chanteuse, et euh, musicienne, et compositrice, et aussi avec Benoît Delbecq. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'ai euh, contacté euh, Benoît Delbecq parce que euh, je savais qu'il avait travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Becker et notamment sur la question des acoustiques du vide. Donc en fait, je, au, au départ, je l'avais contacté pour ça parce que je savais que l'espace sonore allait faire exister en fait, ce, rapport entre, entre, enfin, cette, cette, ce rapport au virtuel, en fait, le, le fait qu'on entende des choses et qu'on ne les voit pas forcément, enfin, cette dimension mentale, en fait, ça, ça allait me permettre d'amener cette un espace mental dans le film et, et du coup d'atteindre ce que je disais tout à l'heure, de comment quand on montre une réalité, on essaie de montrer aussi quelque chose qui est dessous, notre autre strate, quoi. On reprendre toujours l'archéologie. Et, euh, et donc, euh, je me disais que ça allait passer par le son. Donc, euh, j'ai contacté euh, Benoît Adelbeck et, euh, et puis je savais aussi que ce, parce que aussi j'avais juste un texte sur ce premier... Euh, quand Jack Persécutant a refusé de participer au film, il m'a juste donné le texte en fait de son projet. J'avais juste un texte, donc je me disais, bon, il va falloir que je me disais, il faudrait qu'il soit présent comme un fantôme en fait dans le film. Mais je... je, donc, voilà, je me suis dit, ça doit être une voix, forcément, j'ai le texte, il faut que ce soit une voix, et puis après, je me retrouvais dans la situation qui me gênait beaucoup de dire « bon ben bah, voilà, il y avait ce premier projet qui est formidable, il y a une institution euh, qui, voilà, qui fait un truc classique » et de me retrouver dans une sorte de guerre institutionnelle, ce qui ne m'intéressait pas, et puis ce n'était pas ma place, enfin voilà, moi, je suis évidemment extérieur il y a un musée où les Palestiniens construisent leur propre image, c'était un peu compliqué d'arriver de dire bah, « ben voilà ce que vous auriez dû faire ». Donc ça, j'étais dans une situation très inconfortable aussi de ce point de vue-là. Euh... Et donc, euh, à un moment donné, ben, je me suis dit, ben, en fait, il faut que ce soit chanté. Enfin, faut que, en fait, si je fais chanter ce texte, euh, on passe dans une autre dimension. en fait. On quitte euh, la dimension purement euh, guerre institutionnelle ou de personne. Ou, parce qu'en fait, en plus, je n'ai jamais su les dessous de l'affaire réellement, de tout ça. Donc, euh, euh, je n'allais pas me lancer dans un travail d'enquête journalistique. Et puis, je pense que ce n'était pas ma, ma place. Donc, euh, voilà, donc, quand j'ai eu l'idée de le faire chanter, d'un coup, voilà, je me suis dit, ça c'est. On va arriver à atteindre ce, cet espace que je souhaite euh, aborder. Et, euh, et donc, c'est Benoît Delbecq qui m'a parlé de Camilla Djoubran, que, que je ne connaissais pas, qui est une chanteuse euh, palestinienne qui, qui vit en France et euh, qui est très marquée précisément par plein d'influences musicales, parce qu'elle a un rap, donc elle joue du oud, donc tout a été composé dans le film avec juste euh, du piano préparé, Benoît Delbecq joue du piano préparé, et euh, Camille Adjuran, donc qui joue du oud et qui chante. Et donc ils ont vu le film, euh, ils ont improvisé euh, à partir du, du film ensemble, euh, voilà, pendant un ou deux jours, tout un travail de recherche euh, musicale, et euh, ensuite, ces sons-là ont été retravaillés euh, par Benoît Delbecq. Et puis, euh, Camilla euh, Dubrand m'a dit, bah, en fait, le texte que tu me donnes là, de ce premier projet du directeur, euh, en fait, je pense qu'il faut que tu le réécrives. En fait. enfin, elle, elle trouvait que ce n'était pas juste. Elle m'a dit, en fait, c'est ta vision, donc il faut que tu l'écrives toi. Et euh, donc, j'en ai, ai fait un texte de chanson, qui est le texte de la fin. Et euh, à l'issue de ces deux jours de recherche et d'improvisation musicale, elle a euh, composé voilà, la chanson, enfin, elle a chanté, euh, elle, elle a chanté ce, ce texte. Euh, et donc, euh, pour moi, toute la fin, euh, c'est pas seulement euh, voilà, une musique de film, en fait, c'est pas seulement, c'est vraiment le temps de la chanson, c'est vraiment euh, précisément une sorte de, c'est ce projet qui est vraiment entre euh, virtuel et actualisation et tout se joue dans la chanson. Euh, à mon sens, euh, et précisément, l'écran est noir. On n'est que dans le rapport au texte, et il me semble que là, euh, enfin, j'espère <rire> que le spectateur du coup développe une sorte de projection mentale comme ça de de, de musée idéal, mais euh, voilà, qui est porté aussi par euh, tout ce qu'on vient de voir et tout ce qui euh, euh, voilà, qui est une sorte de réalisation, à mon sens, euh, qui euh, qui, est, qui est portée par euh, ce, ce projet de musée, en fait et finalement en fait c'est un c'est un projet que vous montrez qui est enfin comme vous l'avez dit en mouvement euh, et vous le rendez très bien donc euh, dans, dans vos choix euh, cinématographiques euh, et en fait bon bah, j'avais effectivement enfin vous l'avez déjà un peu évoqué mais cette question vraiment de la représentation euh, du vide et ce parti pris donc de partir de ce de ce vide mais qui est en fait un vide plein plein et plein de mouvements. Euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous vous avez euh, euh, filmer tous ces tous ces mouvements euh, des tout, tout, toute la fabrication euh, de ce musée vraiment en termes de, de gestes de de filmer le geste euh, et également de filmer donc les maîtres d'œuvre euh, les, les techniciens les régisseurs etc parce que c'est finalement une, une vision qu'on a euh, assez peu euh, dans euh, dans dans ce qui se dit sur les mondes de l'art en fait, et donc là on, on voit avec euh, votre film vraiment la fabrication euh, artistique, la fabrique artistique, et je trouve ça vraiment euh, très bien, très bien euh, dépeint. Euh, et par rapport donc pour relier ça donc à, la, à cette question euh, euh, du vide et peut-être pour euh, voir un peu comment euh, aujourd'hui en fait euh, euh, L'actualisation un petit peu de, de, de ce projet, en fait, si, si j'ai bien compris, ce, ce, ce musée n'était euh, à, à l'inauguration. Euh, il y a eu effectivement, c'est un musée sans euh, collection, euh, euh, en tout cas, mais ça, ça, ça semblait être une revendication aussi euh, des, euh, des directeurs. donc Vous avez évoqué Jacques Perséquian, mais ensuite, euh, euh, qui, a vraiment, euh, qui a conçu ce musée euh, comme un musée euh, numérique, euh, satellitaire. Hein. Il voulait que ce soit vraiment un hub artistique, mais dont euh, le, le cœur du, du musée était euh, les archives, et les archives notamment numériques. Et donc, le jour de l'inauguration... Effectivement, il y a eu ce, ce vide dans le sens où il n'y a pas eu d'exposition de, inaugurale puisqu'il voulait inaugurer le jour de la Nakba, euh, le, euh, et que et finalement la revendication c'était euh, de, de faire une exposition à Beyrouth euh, au même moment à Dar al nemr euh, et c'était aussi ça peut alors, ça peut être aussi vu comme euh, en tout cas ça a été revendiqué comme tel dans les discours des acteurs et vous l'avez aussi euh, euh, traité en filigrane, mais que c'était donc un, un musée qui se re, revendiquait comme transnational, euh, satellitaire et euh, voilà avec différentes ramifications euh, internationales. Et c'est aussi en ça que cette initiative est très intéressante, c'est que c'est le premier, c'est le plus grand musée euh, palestinien. Euh, en 2016, il avait il avait été sur la liste CNN des neuf attractions les plus euh, euh, intéressantes à voir en, euh, à la à l'année 2016 en question euh, et c'est vraiment un, un musée qui est donc tourné vers l'international et en fait vous, vous l'avez euh, effectivement mis dans un huis clos et j'ai trouvé ça aussi euh, euh, très original en fait de cette, ce parti pris euh, de, de montrer donc comme vous l'avez dit le, le jardin, euh, l'intérieur et le seul, euh, le seul moment où on sort de ce huis clos c'est lorsqu'on voit justement Emilio David à Aboudis euh, et qui en fait nous, nous lie à, à cette question des archives. Et donc, euh, finalement, je me demandais aussi en quoi votre film, euh, toute cette question archivistique, euh, en tout cas, en quoi en fait, votre film euh, a été éventuellement réapproprié par euh, le musée et, et devient lui-même en fait, une, une propre archive en fait. Et est-ce que c'était une, une, une volonté de départ euh, d'en faire une archive et du coup de participer à ce, à ce processus euh, euh, archivistique alors, je vais répondre <rire> d'abord peut-être à la première chose que vous évoquez, à savoir euh, vraiment la, la question du souci vis-à-vis euh, -vis des gestes, vis-à-vis -vis de... Donc ça, en effet, euh, c'était quelque chose euh, qu'elle était euh, vraiment euh, attentive euh, dès, le, dès le tournage, avec cette idée que, euh, aussi, euh, dans cette... Euh, parce qu'il y avait cette idée que... Le musée euh, vide tel que Jacques qui en l'imaginait, im c'était aussi la condition pour que euh, dès le lendemain, donc il y avait cette fonction mémorielle, mais ensuite dès le lendemain, les gens allaient venir le remplir et, et il y avait cette idée d'en faire un musée populaire en fait, où chacun viendrait apporter un objet euh, qui euh, symboliserait son, son rapport à, à la Palestine. Donc il y avait vraiment cette idée de, de construire un musée populaire. Et donc, euh, bah, finalement, en portant l'attention sur la fabrication, le, euh, bah, je, je me disais que, en fait, ça, ça ramenait en fait, cette dimension populaire où, où, en fait, les. Ce qui est assez euh, intéressant, c'est que. Les, les artisans et les ouvriers qui venaient euh, comme ça euh, construire euh, les, les œuvres des artistes sont en fait évidemment les, les mêmes qui construisent euh, tous les bâtiments, euh, sont les ouvriers du BTP qui construisent euh, les autres, euh, toutes ces architectures qui poussent un peu partout euh, euh, autour, de, autour de Ramallah. Donc ça ramenait cette dimension très euh, populaire en fait euh, euh, du, du musée et donc c'était une, une manière de. Bah de, oui, d'actualiser ce, ce, ce projet. Mmh. Euh, donc ça, c'est un point. Après, euh, ce que vous dites, en effet, de, de, du musée Hub, toute la dimension numérique, etc., donc ça, en effet, c'était euh, dès le départ, et ça, c'est maintenu dans le projet tel qu'il est aujourd'hui, puisque, en fait, si vous allez sur le site euh, du musée, vous pouvez consulter plein d'archives qui ont été numérisées. Euh, il y a eu tout un travail... Euh, sur euh, voilà, toute une sorte d'historique de, euh, de l'histoire palestinienne. Donc, tout ça, c'est présent euh, actuellement dans le projet du musée. Et euh, cette dimension-là, euh, je pense que le musée s'en charge absolument sans moi. Euh, voilà euh, Alors après, moi, j'avais le sentiment euh, de, de documenter euh, un, un événement. Enfin, j'avais le sentiment d'emblée voilà, de... Je Me disais, voilà, bah, je, je sais pas ce que deviendra ce projet si j'arriverai à le mener à terme et mais au moins j'aurais documenté. Enfin, je me disais souvent ça je documente quelque chose qui euh, s'érige, qui y advient. Voilà, après, euh, je pense pas euh, m'être dit que je comment dire euh, mon geste se, se venait en plus. En fait, euh, je me disais que le musée lui-même, enfin, d'ailleurs, il y avait. Euh, il y avait une équipe de communication qui euh, filmait pendant qu'on était là, sur certains plans où <rire> un caméraman apparaît de temps en temps, qui n'est pas du tout de notre équipe. Euh, donc le musée lui-même a, a archivé euh, ce, ce processus. Et euh, ça, j'ai toujours tenu à être très claire sur... Euh, je ne travaillais pas pour le musée. Euh, et euh, ça a été compliqué d'ailleurs, euh, parfois, parce que <rire> justement... Euh, J'étais pas là euh, pour faire la communication euh, du musée. Et, euh, et, et je pense pas là non plus pour archiver euh, leur... Enfin, je, je, non, je me suis jamais sentie euh, dans le rôle de... Euh, parce, que parce que je suis extérieure aussi. Enfin, je ne suis pas palestinienne, ce n'est pas, pas mon histoire. Et, et donc, euh, j'étais vraiment toujours là, euh, dans la difficulté d'ailleurs, de, de construire le point de vue et la place. Ça n'a pas été euh, évident. Et en tout cas, je me suis euh, euh, jamais dit que le, le film euh, aurait cette fonction euh, d'archive par rapport au musée. Euh, alors peut-être que finalement, elle l'a elle et, et tant mieux, mais euh, je ne pouvais pas me le dire euh, en tout cas euh, d'emblée parce que je ne serais senti pas du tout à, euh, à ma place. Et euh, c'est vrai que la question de ma place a été euh, longue et compliquée à, à construire. Euh, moi, je voulais rebondir sur euh, la question des strates euh, qu'on a évoquées à plusieurs reprises et qui est très présente dans le film. Euh, des strates de paysage, de terre, et à la fois des strates temporelles qui, qui se rejoignent. En fait, dans le film, on, on voit qu'il y a une superposition des, des temps, des époques et euh, des paysages qui évoluent et qui deviennent des paysages plus modernes. À un moment, il y a même euh, un des personnages qui s'interroge sur euh, le sens de cette évolution, de cette modernité nouvelle euh, du paysage. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou un effacement de l'histoire donc à quel point les deux sont liés, l'histoire et le paysage. Je trouvais que c'était très présent, très important, et aussi avec question des différentes mémoires dont vous avez parlé. Et lors d'une séquence notamment, on voit le directeur du musée qui regarde un extrait d'un film tourné en 1995, donc « Au nom des pierres » de Bernard Mangiante. Justement, donc vous avez en quelque sorte mis en abîme cette idée de strade de l'histoire, puisque c'était il y a 25 ans, et je me demandais si cette mise en abîme était une manière d'actualiser son propos et de le faire vivre et de montrer peut-être même euh, la, sa pertinence persistante, malgré les 25 années qui se sont écoulées. Et euh, par ailleurs, euh, le dispositif que j'utilisais trouble un peu le spectateur, en tout cas moi j'ai été troublée au moment où euh, on voit euh, donc, le directeur du musée observer euh, son image, on le voit et on entend euh, sa voix à lui, mais d'il y a 25 ans. Et on met quelques secondes à voir que ses lèvres ne bougent pas et que les propos qu'on entend sont en fait anciens. Donc il y a une sorte de jeu de superposition des couches justement à travers l'image et le son, et vous avez parlé de l'importance du son. Donc voilà, je voulais vous poser cette question. Oui euh, bah oui, oui, alors tout à fait. Euh, je pense que la, vraiment euh, un des enjeux, en effet, c'est comment, euh, comment le paysage est aussi un enjeu d'histoire. Enfin, le fait que l'histoire s'exprime, le rapport à l'histoire s'exprime par euh, une dimension géographique, euh, bon, c'est très prégnant, évidemment, là-bas. Mais euh, c'est vrai que euh, bah, le film reprend, évidemment, cette dimension et essaie de de penser le rapport à l'histoire, en effet, par un rapport euh, topographique, euh, topographique à, à l'espace. Et euh, ce qui m'intéressait dans le personnage de Mahmoud Awari, euh, c'est qu'en fait, euh, bah, il est celui qui refuse en fait le projet de, de Jack Persékian au début, en tout cas, qui énonce que lui, euh, il voyait absolument pas pourquoi euh, mettre en place euh, ce projet-là, qu'il trouvait que... C'était vraiment euh, pas du tout pertinent, euh, etc. Mais euh, justement, le fait que le film euh, prenne le temps... De, donc lui, il est, pour, il est pour un musée, on va dire, plus classique, euh, qui... Euh, voilà, euh, traite euh, de l'histoire euh, palestinienne, en, en refusant aussi ce choix de l'art contemporain hein, et en, en allant vers une euh, préoccupation plus classiquement, historique, puisqu'il est archéologue. Et voilà, donc il a une, po une posture, on va dire, plus classique dans la manière d'aborder euh, le rapport à l'histoire et le rapport à la muséographie. Euh, mais... Euh, donc, euh, en effet, j'ai fait un premier entretien où bon, il a exprimé euh, toutes ces choses-là. Puis, à la fin de l'entretien, il m'a dit « Mais vous savez, euh, j'ai fait un film, d'ailleurs. Euh, » Enfin, j'ai participé à un film il y a très longtemps, à... qu'un français un Français, etc. voilà Il me dit « J'ai un ami français, Bernard Mangiante, ça. » Donc, euh, quand je suis rentrée euh, à Paris, bah, j'ai contacté euh, Bernard Mangiante. Et en effet, euh, il, a... Il, a... il a fait transférer le film, d'ailleurs, qu'il n'avait plus en... Euh, en DVD. Il me l'a passé. Et... Euh... Et en fait, c'était une superbe découverte, parce que ça permettait aussi de comprendre d'où lui parlait. Et euh, donc, sa posture, on va dire, peut-être plus, plus sage d'un point de vue muséographique ou académique, ou peut-être plus institutionnel en fait, on comprenait aussi comment ça s'inscrivait dans sa propre histoire. Et, euh, et, euh, et en effet, du coup, je pense que l'enjeu pour lui est était extrêmement fort dans ce rapport à l'archéologie. Quand on rentre vraiment dans son histoire personnelle, de, de comment, en tant qu'archéologue, il a appris l'archéologie avec euh, quand même des, des gens qui construisaient son propre effacement. Donc, c'est quand même un peu particulier. Ce qu'il raconte du champ de fouille, je trouve, extrêmement euh, fort. Et quand, on, quand, en plus, il fait le lien avec euh, la façon dont l'archéologie a été... Euh, utilisé par le sionisme. Et euh, il se trouve que l'archéologue est euh, exactement la, une des personnes qui a ordonné le bombardement de, de son village. Voilà, du coup, on comprend <rire> comment le, le passé euh, extrêmement lointain se met immédiatement à communiquer avec le présent et comment cette position qui paraît plus institutionnelle, euh, ben bah voilà, en fait, euh, on, on la restitue dans une, une forme d'épaisseur et de, strat, de stratification euh, qui est complètement autre. Et, euh, et, et le film a, a ce souci de d'envisager de, de, bah, une, une complexité des, des points de vue et, et, et de jamais euh, de jamais clore les choses sur euh, voilà une, une seule euh, une seule possibilité ou une seule impulsion et, euh, et il me semblait que c'était important de lui donner cette de lui redonner cette cette dimension après, euh, c'est aussi, par exemple, enfin euh, moi, j'étais aussi, par exemple, très sensible euh, au, au, à la façon dont les gens s'expriment, euh, même le, le rapport à l'anglais. Enfin, euh, bon, voilà, Marco il a un anglais très britannique, euh, la commissaire d'exposition, euh, Rime Fadal, un, an, un anglais beaucoup plus américain, elle étudie aux États-Unis. Enfin, voilà, et ça, ça montre aussi toute cette cette complexité de l'identité palestinienne qui est extrêmement multiple dans le rapport au langage, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de concevoir l'histoire, dans la manière dans les identifications aussi que que, que ça construit parce que voilà, Mahmoud Dawari, il a ensuite il a travaillé au British Museum, etc. Donc ce n'est pas du tout la même culture que des gens qui euh, ont été construits dans le, aux États-Unis dans un rapport à l'art contemporain. Euh, et ce sont des éléments constitutifs de, aussi, de, évidemment, de leur identité, de leur identité euh, palestinienne. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, tout, toute ces, euh, cette multiplicité des, des facettes de cette identité qui est importante de... de de retranscrire. Euh, et euh, oui, par rapport à ce que vous disiez, en disant qu'il euh, y a une invisibilité... enfin C'est vrai que souvent, on dit d'un bloc, les Palestiniens, mais en fait, euh, <rire> enfin, il voilà, n'y a, a pas une identité palestinienne. Et évidemment que le, le, le, le musée avait le projet de porter ça, mais c'est par les coulisses qu'on... Enfin, dans le film, c'est par les coulisses qu'on y arrive. Voilà. <rire> Merci. Euh, bah, vous, je, je, je pensais vous, vous, vous poser peut-être des questions sur justement le, le, la difficulté à, à, à trouver et construire votre point de vue euh, en tant que non-palestinienne, justement, sur, dans le film. et vous y avez euh, pas mal répondu. Pe peut-être euh, euh, euh, dire qu'aussi cette question du, coup, du point de vue et, des, et de la place du spectateur ou du témoin, j'ai bien aimé la façon dont elle est, elle est incarnée et métaphorisée dans le film, mais aussi... Euh, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, parce qu'on est dans, dans un film qui traite de sujets graves, par ailleurs, évidemment, et de, de, de mémoire très très lourde, mais euh, avec aussi humour, je trouve, dans, notamment dans cette scène où il y a euh, le, le, un, des, un des ouvriers qui travaille, il y a une des personnes qui racontent cette, cette, euh, cette phrase où il dit Il euh, y, y en a deux qui travaillent et vingt qui regardent. Et, et à ce moment-là, on se dit Bon, ben, elle est où ma place par rapport à ça Parce que, comme spectateur du film, on est dans la même situation. Quelque part, on fait partie de ceux qui sont à côté, enfin, extérieurs, qui regardent comme ça, et on se dit Bon, et qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'aide ou pas Où je suis par rapport à ça Et euh, donc, ça, je trouvais ça en plus fait avec pas mal d'humour. Il y a plusieurs moments où on sent aussi le, le jeu, toujours dans ce registre-là, qui peut paraître un peu surprenant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Le jeu, à travers quelques regards caméra aussi, où certains personnages, notamment ouvriers ou en tout cas Petites mains entre guillemets, des installations s'amusent, des exigences et des demandes des uns et des autres et jette des regards à la caméra dont on se dit qu'ils sont des, des, une forme d'adresse euh, à, à vous et puis à, à nous aussi spectateurs assez complices justement euh, avec un, un recul par rapport à ce qui se se passe. Alors même que euh, on pourrait, comment dire, on pourrait les penser plus. Euh, plus écrasé par la situation, et en fait, pas, du, pas, pas tant que ça, justement. Euh, le, le, le, le, sur cette question du, du, du, du positionnement, je voulais, voulais peut-être vous demander, du coup, je, je décale le... le, le Comment vous vous situez par rapport à ce que dit l'historien de, de, de cette parabole du Canadien indigène qui à qui on demande de dire toute la vérité, rien que la vérité, etc. Et qui dit, alors je peux, la vérité, je peux pas vous la dire, moi je peux vous dire que ce que j'ai vu, et il se trouve que les questions de témoignage m'intéressent beaucoup, notamment au cinéma. Donc je vais savoir comment vous, vous, vous enfin pourquoi vous aviez choisi d'intégrer ce, ce, ce passage-là, et quelle place vous lui donniez par rapport à la démarche même du film alors, bon, sur l'humour, euh, oui, je suis d'accord. Enfin, moi, j'étais sensible, en fait, euh, là-bas, euh, par la distance euh, très grande, en fait, que. Enfin, à, ce qui est euh, étonnant, et enfin, je ne sais pas si ça transparaît dans le film, mais enfin, disons qu'en qu en faisant le film, euh, j'ai été euh, euh, frappée à la fois par, par le sérieux, par moments, qui est donné aux Espaces institutionnels, parce que en fait il y a un enjeu évidemment extrêmement fort là-dessus, puisque voilà, on est dans un, dans un pays sans état, donc euh, forcément tous les signes qui représentent l'institution sont à la fois très pris au sérieux. Par exemple, faire ouvrir euh, le parlement d'Aboudi, ça a été très compliqué. Enfin, parfois on se retrouve pris dans des bon, voilà, dans des petites aventures de tournage où on sent le poids comme ça, de euh, et, et bon, c'est légitime, bien évidemment, et en même temps, on a l'impression que à tous les endroits, chacun est conscient aussi qu'il joue une sorte de jeu et, euh, et, et dans, à, dans dans toutes les hiérarchies de l'échelle sociale et voilà après je je sais pas du enfin c'était pas le projet dans le film de, de le faire apparaître voici si ça se transparaît par moment, c'est tant mieux voilà mais euh, même le, le gardien à un moment donné qui qui dit oui, je travaille dans ce musée. Bon, il y a beaucoup d'humour en fait par rapport à cette situation. Voilà. Euh, alors après sur cette question du, du témoin. Alors euh, en effet, euh, alors Emilio, il dit deux choses. En fait, il dit à la fois, euh, euh, je ne peux voir que ce que j'ai vu. Euh, voilà. Je ne peux dire que je ne peux dire que ce que j'ai vu, mais euh, en même temps, euh, ce qu'il essaye euh, sans cesse euh, d'expliquer, c'est qu'en même temps, euh, le témoin parle toujours depuis là où il est, et que comme chercheur, en fait, ce qu'il euh, euh, qu expliquait, alors je ne sais pas si ça a transparé dans le film, c'était une séquence beaucoup plus longue, mais... Euh, ce qu'il essayait aussi d'expliquer, c'est qu'en tant que chercheur, il engage toujours sa subjectivité. Et que, en fait, euh, bon, ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le film, mais qu'il raconte. Et euh, pendant cette séquence, où on, on lui a fait expliquer ses recherches dans cet espace. Euh, il expliquait qu'en fait, euh, le, le Chili, et ce qu'il avait vécu de la dictature au Chili, lui permettait de comprendre aussi euh, un certain nombre de mécanismes euh, qui pouvaient être en jeu. Dans, la, dans le contexte israélo-palestinien. Donc, euh, ce son idée, c'est que le témoin, scientifique ou pas scientifique, enfin toujours évidemment influencé depuis là où il part. Et alors, euh, si je dois m'appliquer cette, <rire> cette manière de voir les choses, donc à la, à la fois je me disais, en effet, euh, j'ai cette attitude de dire, voilà, je... Je, je témoigne de ce que je vois euh, et ça, euh, en effet, j'essayais de pas euh, d'être là en tant que que témoin. Quand je disais, j'avais l'impression que quelque chose advenait, un événement advenait et j'en témoignais. Ça, oui. Et alors, après, la question de ben, bien évidemment, on parle depuis, euh, depuis là où on est, donc euh, une grande conscience d'être extérieur. Donc euh, voilà, et j'essayais de ne pas le. De, de, que ce soit présent dans la réalisation du film, de, de, de toujours tenir cette place que voilà, je suis extérieur à la société palestinienne, j'en parle depuis l'extérieur. Et après, euh, bah, sur cette question euh, de euh, l'identité, je ne voulais pas non plus faire un film. Alors évidemment, ce que je disais, ce que j'ai essayé d'expliquer en disant, bah, euh, moi j'ai été euh, touchée justement par cette forme de, de combat ou de mémoire qui se construit sans nationalisme, bien évidemment que c'est quelque chose à la, auquel je suis sensible, je pense, euh, du fait de mon identité et de, de la façon dont... Euh, aujourd'hui je me sens extrêmement critique vis-à-vis -vis, euh, d'Israël donc c'est sûr que voilà mais en même temps euh, toujours dans le... la vigilance de ne pas non plus être dans un rapport ni d'identification ni de projection trop grande par rapport à une histoire euh, qui n'est pas la mienne donc euh, c'était euh, ça je dois dire que euh, voilà c'était vraiment une difficulté euh, constante de ne pas faire un film à la première personne et, ou dans du témoignage. Parce que je pense que sur ce territoire, voilà, c'est souvent une sorte de travers euh, où on met son identité en premier. Et euh, donc, euh, j'ai essayé de tenir en fait une sorte de, de distance, mais non naïve. <rire> euh, voilà, j'espère avoir réussi, mais ça n'a pas été toujours facile. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps Ou alors, ce que je vois là, le. Ok, là, je ne pas. Désolé pour le coupable. Euh, enfin, je trouve qu'effectivement, enfin, ce, que ce que vous venez d'évoquer sur euh, ce, cette positionnalité que vous avez eue euh, par rapport à, à ce que vous dites, un combat euh, sans nationalisme, euh, ce que moi je dirais en tout cas, euh, en, en ayant étudié la, la scène artistique palestinienne, euh, qui finalement permet de d'étudier, d'analyser les différentes formes de les nouvelles formes de résistance aussi euh, en Palestine et les nouvelles formes d'engagement euh, qu'on peut, qu peut trouver, alors qui qui réinvente le nationalisme. C'est évidemment pas dire que le nationalisme n'est plus là, euh, mais euh, c'est des nouvelles formes, disons, de d'engagement de, de, de, et, et de nationalisme, de post-nationalisme, de et en tout cas, voilà cette. Ce, ce recours notamment à l'humour que, que vous avez aussi évoqué et qu'on voit aussi dans votre, dans votre film, il y a, y a énormément d'autres de, de, manières de, de résister, le fait même d'être présent euh, sur place et de, et de, de, de résister par la, par la présence, par la fabrication, comme je le disais aussi, euh, que, que vous avez aussi très bien, très bien, su, très bien su rendre. Donc, euh, voilà, Moi, je voulais juste vous remercier. Euh, j'ai pas nécessairement, enfin, j'ai beaucoup d'autres questions sur euh, que peut-être éventuellement nous dire sur euh, euh, aujourd'hui avec votre regard, euh, donc quatre ans, euh, quatre ans après, déjà par rapport à, euh, à comment peut-être c'était pas très clair dans ma première question, mais euh, comment votre film a été euh, éventuellement euh, reçu par euh, les acteurs en question, puisque vous avez vraiment cette entrée par les acteurs et du coup. En termes de restitution aussi, euh, ça m'intéresserait de savoir comment euh, les, les acteurs qui jouent dans, enfin les acteurs de, de votre film ont, ont pris, ont reçu ce film, et peut-être comment vous le, vous, vous le voyez aujourd'hui euh, après quatre ans et, et euh, voilà le, le futur de, de, ouais. de ce projet. Euh, bah en fait, euh, il a été plutôt, euh, pour l'instant, bien reçu par les gens. Euh, euh, C'est vrai que j'étais très inquiète, mmh. en... <rire> euh, voilà parce que, évidemment il y a beaucoup de conflits, euh, on le sent, entre eux. Donc euh, euh, voilà, pour l'instant, personne ne s'est opposé <rire> à, la, à la version du film. Euh, donc euh, voilà, après, je pense que chacun se sent sans doute... Euh, pas forcément représenté au mieux, Enfin bon, parce que, évidemment, moi, j'adopte le point de vue d'aucun en particulier. Donc, euh, donc voilà, mais, mais disons que l'accueil, pour l'instant, est plutôt bon. Et puis, je pense que c'est important, même si euh, euh, j'adopte pas le point de vue du musée, etc. Enfin, bah, finalement, le fait qu'il soit euh, programmé, là, dans le cinéma du réel, dans un autre musée... Euh, enfin, voilà, il y a quelque chose quand même de la circulation. Mmh. Qui est assuré euh, euh, par rapport à l'image de, de ce musée et à, et à tout ce projet et à tout ce qu'il déploie, donc euh, voilà. Après, euh, le, en effet, le, le, comme le temps de fabrication a été assez long euh, et notamment euh, concernant euh, la parole d'Emilio, parce que Emilio en fait, c'est vraiment une des, une, pour une des séquences, quelque chose qui avait été filmé euh, très en amont. Très, enfin, le, la, le passage dans le parlement d'Aboudis, on a, on l'avait filmé vraiment avant même le projet de film. C'est une séquence ensuite qui s'est rapatriée dans le film. Puis après, à l'occasion du tournage, j'ai retravaillé avec lui. Euh, et je trouve. Euh, après, c'est. Voilà, un peu mon point de vue. Je trouve que euh, sa parole, euh, qui à l'époque euh, semblait. Euh, alors après, c'est peut-être moi, mais euh, je, tr je trouve que la, la réalité géopolitique. Euh, permet de mieux entendre ce qu'il dit aujourd'hui. Euh, alors qu'à l'époque, euh, euh, ce n'était pas forcément le cas. <rire> euh, voilà. Je, la, la situation est tellement bloquée aujourd'hui. Euh, tellement... Enfin, voilà. En plus, il y a eu Trump depuis... Enfin, voilà. Il y a eu toute la politique américaine, ce qui n'était pas le cas euh, quand on a filmé dans le Parlement. Donc, euh, toute cette... Euh, Désillusion d'Oslo, euh, bon, elle était déjà présente, mais bon, euh, je trouve que euh, la description du piège euh, et de l'idée qu'il faut vraiment euh, essayer de tout repenser et de mmh. remettre le combat politique sur le devant de la scène, euh, je, je trouve que c'est encore plus audible aujourd'hui. Voilà. Absolument. <rire> Euh, oui, je voulais rebondir justement sur euh, la dimension politique du film, enfin plus exactement sur la présence du politique dans le quotidien des personnages du film, parce que finalement c'est comme ça que vous abordez la question politique, c'est pas frontalement, c'est plus à travers le quotidien de chaque personnage, notamment euh, bien sûr dans la vie de, du directeur du musée lorsqu'il dit euh, euh, « c'est le genre de réalité avec lesquelles on vit, et avec lesquelles on vivait et avec lesquelles on vit toujours », à propos du professeur qui en fait avait commandité à la destruction de son village, enfin des espèces d'imbrications de l'histoire globale avec les histoires euh, très personnelles. Euh, donc oui, on voit que le, la politique est vraiment omniprésente, et euh, vous le faites aussi remarquer, euh, en tout cas d'après ce que je ressens en voyant le film, avec l'aspect métaphorique du parlement qu'on voit vide, et finalement quelques temps plus tard dans le film, l'évocation de l'absence d'État, et même euh, la remise en cause de la nécessité d'un État, puisqu'à un moment, euh, le personnage dit que euh, finalement, est -ce que, savoir si on a besoin d'un État ou si on va devenir une coopérative de du Ville d'Olive, est-ce euh, que c'est vraiment la question prioritaire Selon lui, non. Donc, euh, je veux savoir, c'était une volonté de votre part, notamment euh, cette métaphore du Parlement vide, et, euh, et d'insérer du politique à travers l'intime euh, des personnages. Oui, oui, alors ça... Euh... Euh, bon, c'était pas d'emblée, je pense que c'était pas dans le projet, mais ça s'est imposé, euh, voilà, en effet, par l'effet du montage. Et euh, oui, oui, bah, la, la pensée un peu anarchiste euh, d'Emilio, euh, en effet, a rencontré, on va dire, euh, ben, la fabrication très concrète, matérielle, je dirais pas intime, parce que. Enfin, oui, c'est vrai que pour Mahmoud Awari, on a, on a un tout petit peu sa vie intime, mais disons que voilà, c'est un espace de l'intime qui est très euh, matériel. Va, enfin, c'est une culture... Enfin, voilà, je dirais que c'est une sorte d'intimité matérielle, alors, à ce moment-là. Euh, et euh, et bah, euh, oui, il se trouve que voilà, les, les deux espaces se sont, euh, euh, se sont rencontrés, et ça, c'est quelque chose... Euh, euh, en effet euh, qui me plaît énormément enfin fait, de cette, cette pensée de, enfin, de de revenir à au, enfin avant de se demander quelles doivent être vraiment les, les cadres institutionnels d'essayer déjà de de penser euh, le rapport aux politiques dans des espaces très euh, concrets et matériels en effet sont sont des des éléments essentiels pour euh, reconfigurer même qu'est-ce que c'est qu'un peuple en fait et ça c'est une question euh, qui peut s'adresser euh, bah, à n'importe quel peuple enfin voilà Alors, évidemment que là il y a, une, il y a aussi un contexte qu'on prend en compte etc mais euh, euh, cette, cette ce, ce type de question en effet m'a particulièrement euh, travaillé quoi pendant le pendant le film Merci. Ça va relancer la boucle. <rire> J'ose pas. Non, non. c'était là, je crois. Non. Si, peut dire, c'est un très beau film de fantômes aussi. Oui. Je disais <rire> le mot tout à l'heure, mais j'ai pensé. Eh bien, merci à tous. Merci à vous trois pour ces questions absolument passionnantes qui ont vraiment permis de de mettre à jour tous les aspects euh, les plus euh, les plus passionnants et les plus importants euh, du film de Juliette Avensour. Merci à Juliette Avensour aussi euh, ah, de nous avoir euh, ouvert euh, votre atelier de création et votre votre univers euh, très singulier et, et je pense que voilà, cette discussion euh, devrait donner envie de voir ou de revoir votre film. Merci beaucoup à vous quatre. Donc euh, euh, nous allons pouvoir continuer euh, à voir euh, les films du cinéma du réel et notamment le film de Judith Tour qui sera euh, rediffusé euh, le 18 mars. Hein. Euh, et puis vous pourrez continuer euh, à voir d'autres débats, euh, d'autres films de la sélection euh, du cinéma du réel euh, de la Bulac, euh, donc sur le site de la Bulac et sur le site du cinéma du réel. Donc à très bientôt pour d'autres débats et d'autres films. Merci.